Le mois de juillet bientôt torché Au mois d'août, on va se faire reconfiner Mais heureusement, il y a toujours G.L.G. L'ami du petit... Non, c'est G.L.G. mais à l'envers bon. Bonjour à tous, c'est G.L.G. Et je vous salue et bienvenue pour votre petit JT du Geek du 23 juillet 2021. Je suis GLG, votre audio d'acron. On donne rendez-vous deux fois par semaine, tous les mardis et vendredis pour votre petit résumé des news, high tech, smartphone, les vidéos à venir, et voir, il y a plein de trucs incroyables. Et les films et séries télé de la semaine, même s'il n'y a pas eu grand chose, on verra jusqu'à la fin. Pour ceux qui aimeraient, il y a un timer dans la description si vous voulez directement au menu qui vous intéresse. Voilà, entrée, plat, dessert et un petit trou normand au milieu. Il a raté le bouton. Mais ben, il a failli, voilà. Bon, allez, comme toujours, on commence avec une spéciale dédicace à nos tipeurs. Je rappelle, la seule émission qui est auto-financée par sa communauté. Plus on a de café, plus on a d'émissions. Pour l'instant, enfin, on a passé le palier d'au moins une émission par semaine. Ça veut dire que le mois prochain, il y aura au moins une émission le vendredi. On a atteint les 100%. Grâce à André, notre dernier tipeur. Grâce à Sébastien Paulet, bien évidemment. Encore une fois, gros merci à C'est Moi Cool. Qui a mis quand même un gros, gros café... Euh... Café Gourmand, hein. voilà, à Laurent et à Jaune d'œuf, qui sont nos cinq derniers tipeurs, vous trouverez les noms en bas et tout, et si toi aussi tu trouves que l'émission, elle est trop bien, et eh ben, un petit café, on est à 70% de la deuxième émission, il manque pas beaucoup, enfin, il manque un petit peu quand même, mais il manque pas beaucoup, beaucoup, et, dans... et si on a assez de café, on aura une émission le mardi et le vendredi, si on n'a pas assez de café, on aura une émission que le vendredi, ce qui est déjà bien, voilà, Alors, on est au mois d'août, hein, en mode vacances, mais comme ici, nous, en Asie, on est en, se faire... en semi-confinement, j'ai du temps, pas de vacances, rien, j'ai du temps euh, pour faire les émissions, voilà. Donc merci, et également merci à tous ceux qui mettent un pouce en l'air pendant l'émission. Encore une fois, si vous voulez aider l'émission, quelque chose qui est vachement important pour YouTube, c'est de mettre des pouces en l'air, voilà, pour dire que vous aimez bien l'émission, et ça on voit que bah, vous êtes à fond dessus, c'est bien, et un petit commentaire, ce que vous voulez. Un commentaire, ou oh, « c'est trop bien »,« oh génial »,« oh une émission par semaine c'est bien », ou « deux » ou « deux c'est mieux enfin, »,« une c'est bien »,« deux c'est mieux », et la troisième paire offerte, avec Flulou, si sponsorisé par Flulou. Une émission achetée Non, il n'y a pas. Voilà, donc vous pouvez mettre un pouce en l'air, un commentaire, et vous pouvez bien évidemment vous abonner. Bien évidemment, merci et bienvenue à tous ceux qui sont abonnés récemment. Et puis, merci beaucoup encore une fois à tous ceux qui sont restés abonnés. On en a perdu beaucoup, hein. Il y en a beaucoup qui n'aimaient pas le format. Puis il y en a beaucoup qui aiment le format, donc on arrive à équilibrer un petit peu, un petit peu les comptes. Euh, bah c'est parti. Allez, okay, euh, 2 minutes 30, c'est bien. Bon, allez, tac, bim boom. allez, vidéo, legui.tv, ma vie, mon oeuvre, mes vidéos, ma youtubographie, j'aime bien ce mot-là, je, je vais le déposer, peut-être qu'il peut y a déjà qu'il y, y a déposé avant moi, hein. la youtubographie, c'est-à-dire que vous retrouvez toutes mes vidéos, mes reviews, mes lives, mes trucs, sauf les WTS qui pour l'instant restent en mode confidentiel, on fait ça discrètement en catimini, on en parlera sur Instagram et tout, euh, voilà, on tente des choses. Euh, Skyphone, je pense qu'il n'y aura rien au mois d'août, on ne sait pas ce qu'on va en faire de Skyphone, puisqu'il n'y a pas vraiment de, de grosses promos, euh, l'import des produits a mis un petit peu le bordel et tout, donc on va attendre un peu euh, la rentrée. Allez, bim, on parle un peu des news, allez, on commence par la première news, le Xiaomi Redmi Eve. Alors, ce n'est pas un produit Xiaomi, c'est un produit fabriqué dans l'environnement Xiaomi, je vous rappelle, à la base, Xiaomi, quand ils veulent lancer, ils contactent des, des usines, ils font mettre leur logo dessus et ils vendent sous la marque Xiaomi. Puis au bout d'un moment, bon bah, ils investissent dans la marque et puis ils arrêtent de mettre le logo Xiaomi et ils laissent vivre un peu les marques, ce qui est le cas par exemple de Rodmi, qui ressemble un peu à Redmi, mais c'est Rodmi et tout. Voilà. Donc on a le Rodmi aspirateur, un robot aspirateur qui est C'est le premier de cette génération-là que j'essaye. Il lave, il aspire et il est une station de vidange. C'est-à-dire qu'il y a une station dans laquelle il y a un sac de 3 litres. Donc il va dedans et le sac il aspire les cochonneries qui sont dans l'aspirateur. Ce fait que l'aspirateur est toujours prêt à repartir. Il est chargé, il est propre et il y a un truc pour nettoyage à ion et tout bon. Il est pas mal, mais heureusement il est quand même un petit peu cher. Il était déjà assez cher sur Internet en import. Euh, MCM qui vend ça, il ne le donne pas non plus même s'ils si ont donné un code promo. En plus on est en plein été. Euh, bon. Moi, je refuse pas l'argent ni les reviews, donc euh, je prends. Mais stratégiquement, euh, c'est compliqué. Et surtout qu'on verra que le prochain qui arrive, lui, est carrément mieux et euh, moins cher. Bon, on parlera également du Honor Magic 3. Alors Honor, il commence à teaser de plus en plus en disant, attendez, attendez, on arrive. C'est vrai qu'il y a une place à prendre. Hein. Je vous rappelle, Honor était la petite marque de Huawei pour vendre sur Internet, vendre aux jeunes et vendre online. C'était pas mal. Ensuite, bon, Huawei a eu des problèmes avec les états unis ils n'avaient plus le droit d'installer les services Google, ils n'avaient plus le droit d'installer les technologies américaines, donc des processeurs américains et tout. Donc, ils ont vendu la marque Honor à un consortium de Shenzhen. Et là, en fait, il y avait deux solutions. Soit ce consortium-là nous la faisait Shanzai Plus et continue continuait à faire prospérer la marque avec des téléphones, euh, voilà, hein, tant bien que mal. Soit ils investissaient massivement, ils se disaient euh, « le roi est mort, vive le roi, et il y a une place à prendre ». C'est-à-dire qu'il y a vraiment la place de Huawei à prendre, même si on dit « oui, mais il y a Xiaomi, il y a Redmi, il y a euh, Redmi et tout, oui ». Non, mais il y, a quand même, il y avait Huawei, et il y a quand même, pour tout le monde, au nord, s'il y a un peu de Huawei derrière. Et ça se trouve, on ne le sait pas, mais il y a quand même un petit peu de Huawei, quand même, indirectement. Il y en a quand même encore un petit peu, au moins, peut-être dans la stratégie. Donc, il y a une place à prendre. Et c'est vrai qu'avec le Honor Magic 3, bah, ils annoncent un peu la couleur. C'est un hein, point de 888+. Plus. Alors, j'ai déjà fait une news, mais là, vraiment, ils, ils avancent de plus en plus en disant « Attendez, attendez, ça va être de la balle. Euh, » <rire> Donc, pourquoi pas Les deux modèles écrisant un écran AMOLED de 16 pouces, ils par par et tout, bon, B.O.E c'est vrai que c'est une marque que j'avais découvert dans les salons quand j'allais, hein, je pouvais encore aller à je faisais les salons et tout. Mais euh, ils font de bons écrans. C'est deux bons téléphones et tout. Bon par contre, ils ne vont pas les donner hein, à partir de 617 dollars à 762 dollars. Donc bon, un gros 500 euros hors taxe. Si le téléphone, il a un 888, voire un 888 plus de la caméra HID, de, de la charge rapide et tout, c'est bien, ça me dire oui, mais il y a Realme. Ouais, mais à Realme, il est euh, le, même le GT et tout, il est pas mal, mais au niveau de la photo, euh, ça sera peut-être pas aussi bien que ce que Honor nous, nous propose. Donc, à voir quand euh, est-ce que les performances vont plus loin. Euh, il va falloir vraiment attendre le téléphone et surtout euh, en espérant le tester. On parlera également du Huawei P50 qui va arriver aussi. Alors, le problème de ce Huawei P50, c'est que tout le monde l'attend, mais personne ne veut l'acheter. Et ça, c'est un peu drôle qu'il y a quelqu'un, on a parlé avec Nico, c'est oh, le P50 et tout, Je dis oui, mais ça, c'est vraiment le téléphone. Tout le monde se fantase là-dessus, le P50, il arrive, il sort et tout, mais euh, je sais que personne va l'acheter, pour plusieurs raisons. Alors, le Huawei P50 va arriver, nanana, donc et en fait, ils sont presque tirés une balle dans le pied, toi. Donc, il y aura bien un partenariat avec la marque Leica, euh, pour, pour les caméras, donc avec une Sony IMX80, avec un capteur de 1 pouce. Donc, en fait, c'est n'est pas euh, une révolution, puisque le Xiaomi Mi 11 Ultra avait eu aussi un capteur de 1 pouce. Et je crois qu'il y en avait eu un autre après qui avait un gros capteur comme ça de 1 pouce. Bon, pourquoi pas, encore une fois, 1 pouce, c'était vraiment... Moi, j'ai un, un appareil photo, le Sony RX100, de première génération. C'était un des premiers appareils compacts avec un, un capteur de 1 pouce. Et ça faisait quand même des photos de ouf. Hein. Alors, après, sur un téléphone, ça sera moins bien. Mais ça sera déjà bien. Euh, Il devrait comporter trois modèles, un P50, un 50 Pro et un 50 Pro+. Plus pas de 50 light. moi je pensais qu'il y avait plutôt avant. et non en fait non, dans les rumeurs on n'en parle pas. Euh, alors, objectif IMX, alors le Pro et Pro Plus auraient un IMX 800, la version de base aurait quand même un triple caméra avec une IMX 707, plus un Sony IMX 600, plus un... enfin vraiment au niveau de la configuration c'est vraiment vraiment chialé. On parle d'un Kirin 9000, alors le Kirin 9000 c'est ce qu'ils avaient de mieux, mais ce qu'ils avaient de mieux il y a... il y a deux ans il y a 3 ans même, euh, mon, euh, mon Huawei Mate 20X avait un Kirin 9000, je crois. donc C'est vraiment un, un bon processeur, mais c'est un processeur qui a perdu 3 ans par rapport à la concurrence. Donc pour la Chine, ils auraient du Kirin 9000, ça leur permettrait d'écouler un peu leur téléphone. Et euh, on aurait un Snapdragon 888 pour la version globale, apparemment. Mais on parle de téléphone uniquement 4G dans un premier temps. C'est ça qui est assez étonnant, c'est-à-dire qu'ils pourraient faire uniquement version 4G, peut-être pour la Chine et pour l'Europe en 5G et tout, mais enfin bon, là apparemment, je pense que même les en 888, euh, ils, ont, ils, ont, ils ont pas le droit de les avoir. Est-ce qu'ils ont eu des accords avant Est-ce qu'il leur en reste un petit peu Est-ce que les quantités vont être limitées Ou alors, ce qu'ils peuvent en avoir, mais dans ce cas, ils sont que 4G Ça va être un peu la surprise. Ensuite, bon, bah le téléphone sortira bien évidemment sous Harmony OS en Europe et Hongmeng OS en Chine, la version... Euh google la version Android de Huawei, donc sans les services Google, mais quand même un store où on peut installer les APK et apparemment, on peut arriver à bricoler. Alors, il y a un son de cloche de Huawei qui dit d'un côté, « Oui, non, mais de toute façon, euh, vous, on a trouvé des solutions, vous allez pouvoir les installer. » Et d'un autre côté, il y a Google qui dit, « Non, mais attendez, avec les Google Mobile Services, installer une application Google, c'est un, un fait, mais qu'après, l'application Google vous demande qu'il y ait bien la validation des Google Mobile Services euh, des google hein, et que là en fait on voit bien qu'ils ont pas l'autorisation du téléphone parce qu'ils reconnaissent bien le téléphone dedans et donc du coup ils vous donnent pas l'autorisation vous avez bon installé google maps youtube et tout ça marche pas voilà. alors ça marchait pendant un moment mais est ce que dans les nouveaux je pense que du google aussi joue le jeu en disant on va vous niquer <rire> voilà bon le téléphone il est pas mal mais on a quand même un téléphone qui serait apparemment que 4G, qui n'aurait pas les Google Mobile Services, et qui vendrait quand même apparemment en début de, en début de gamme, nous on estime, à est au moins 700 balles. 700, 800 balles, c'est un hein, 888, caméra de ouf et tout. Donc ben, oui, tout le monde l'attend, ça va être le photophone ultime, tous, les, tous ceux qui vont le recevoir gratuitement vont vous dire qu'il est génial. Mais après, de là à mettre autant d'argent dans un téléphone qui est... Ah, pour moi l'absence des services Google c'est quand même bien parce que oui mais les alternatives, à Google Maps c'est Google Maps, c'est vraiment bien pratique hein. j'ai essayé Mappy, j'ai essayé d'autres et tout ah c'est pas pareil, hein. puis mon Gmail alors j'ai essayé de changer d'email mais bon c'était quand même moins bien que Google puis voilà, quand on est dans l'environnement Google un peu intoxiqué comme moi c'est très très très difficile il faudrait vraiment un gros chèque de roi pour qu'ils me disent voilà, allez vous passez sur Huawei et euh, vous changez toute votre vie, euh, oui je serais prêt à faire l'effort mais je serais prêt à mettre Tellement cher pour faire autant d'efforts et tout, donc je suis, euh, comme tout le monde, je suis une grosse feignasse. Euh, je, veux, je veux tout changer sans rien changer, moi, comme tout le monde. Hein. Non, mais Google, c'est de la merde, tu veux changer Ah bah ben non, c'est quand même bien pratique. <rire> voilà, et euh, je ne vous la refais pas. Bon, on parlera également du Realme GT Master Edition. Beau, excellent spéculation. Écran OLED, 120 pouces, puce haut de gamme et charge rapide 65 watts. Et euh, un design de valise. <rire> voilà, comme vous ne pouvez pas voyager, on s'est dit... Euh, Design de valise, <rire> pourquoi pas? Voilà. Bon, le téléphone, il est intéressant, encore une fois, une évolution du Realme GT en Master Edition et euh, il y a une version extrême et tout. Bon, dans le deux modèles, à savoir, donc il y a le Explorer Master Edition et le, <rire> et le... Et le... Et le Explorer et le Master Edition. Ben, il y en a un qui est Explorer et il y en a un autre qui n'est pas Explorer et tout, avec un arrière en finition 3D en cuir végétalien. <rire> Et mecs, ils savent il plus quoi inventer. Bon, euh, designer euh, Noka euh, comment il s'appelle Je <rire> me rappelle plus son nom. Euh, le second designer Naoto Fukasawa, mon Naoto. Non, on va l'appeler Naoto. Ça ressemble un peu à Naoto, c'est bien. Bon, un écran super AMOLED, que Full HD en amont à 120 Hz, une caméra frontale 32 millions de pixels. On est bien à l'arrière. C'est la classe 64 plus 8 plus 2. Caméra frontale, 32 pixels, on en a parlé. Euh, bon, bah c'est pas mal. Avant, on était sur un capteur 50, là, on passe à 64 avec OIS. On était à 16, là, on passe à 8. Donc, on gagne d'un côté, mais on perd de l'autre. On voit qu'ils équilibrent un petit peu. Et euh, certainement, ils équilibrent les coûts. C'est-à-dire que 64 plus 8 plus 2, alors qu'avant, on avait 50 plus 16 plus 2. Vous voyez, on n'a pas gagné de temps, tant que ça, hein, euh... Donc, les deux appareils sont alimentés par le processeur 870, euh, alors que le Master Edition est livré qu'un 778. Voilà, voilà, voilà. Bon, bah après, c'est puissant, c'est beau, c'est magnifique et tout. Je sais pas. Moi, euh, alors, les prix sont d'enfer, <rire> simplement, ne pas se mentir. Redmi GT Master Edition, la version 8 plus 128, à 371 dollars, soit un gros 350 euros hors-taxe, un peu moins même, entre 200 et 250 euros hors taxes, c'est déjà un très joli téléphone euh, qui fera vraiment bien la blague et tout. Et le plus cher, à 450 dollars, on est quand même sur 8 plus 128. Faut voir, faut voir, mais euh, encore une fois, là, pff, il y en avait. le GT était bien, après, GT édition, Ex Explorer et tout. Je ne sais pas. Je ne sais pas s'il y a encore vraiment un, un gros marché comme ça. Vous me direz en commentaire si pour vous, euh, est-ce que vous allez vous jeter dessus ou pas dessus on parlera également, enfin, du test du micro, le Synco G2. Alors, un micro sans fil, comme on avait pu voir chez Rod. Hein. Il, il y a plein de fabricants. Quoi. Il y a beaucoup de variantes maintenant et tout, mais cinco c'est une grosse marque. Un micro que tu peux mettre soit comme ça directement, soit que tu peux mettre avec une prise jack. et euh, truc. Alors, j'ai fait les tests la dernière fois et j'ai refait la fois, j'ai fait un autre enregistrement et j'ai mis le, le jack et le jack était mal clipsé et donc, du coup, le son était dégueulasse. Puisqu'il aurait fallu aller, euh, vous voyez, j'ai le récepteur qui est là, là. On ne le voit pas. Ah, ah, ah, ah. Voilà, J'ai le récepteur qui est là. Il aurait fallu que je fasse un, un test ici pour écouter que je m'entends bien et tout. Enfin bon, voilà, j'ai branché le truc, je pensais que. Et il y avait un problème de contact. Et la plupart, de euh, quand on voit, quand ils l'utilisent, ils l'utilisent comme ça puisque ça évite quelque part, les problèmes de connectique. Là, il est branché, mon vumette bouge, le vumette ici aussi, c'est bien. Si après, on commence à mettre un jack par-dessus, il faut vraiment faire attention, puisqu'on augmente la probabilité d'avoir un problème. Il suffit que le jack soit mal fixé, se déclipse ou tourne un peu, et ça fait des craquements et ça fait un son dégueulasse. donc La plupart, je vois ils le mettent comme ça ici, c'est bien. Moi, en plus, j'en ai deux, comme papa. <rire> je vous la laisse celle-là, j'en ai deux, donc euh, j'en utilise qu'un, mais voilà, donc ça permet d'avoir un micro sans fil, il est vraiment bien, et euh, sur AliExpress, il est vraiment en prix d'enfer, avec livraison Europe et tout, je pense que la vidéo va bien marcher, parce que peu de gens connaissent, je testerai le micro sans fil à 17 euros hein, plus tard, vous allez voir, c'est pas du tout le même délire, mais c'est pas du tout le même prix non plus, c'est euros. là on est au minimum à 100 balles, mais c'est un très bon produit, fonctionne bien, avec la petite mouflotte, là, ça me fait un peu des cheveux, euh, voilà, moi qui en manquais, c'est génial. On parlera également des deux nouveaux Oukitel, et la bonne nouvelle c'est qu'on est en deal sur les deux. Alors on n'est pas en deal avec les deux avec Oukitel, mais on va avoir les deux. On a une boîte de communication qui va l'avoir, ma cerise préférée en Chine qui a bien bossé, qui arrive à me trouver maintenant des téléphones et tout, et la boîte en direct. Donc on devrait avoir le Oukitel WP13 et le Oukitel WP15, deux téléphones résistants et 5G quand même, plutôt... Alors, c'est le pr les premiers hein, à attaquer avec un téléphone. On parle du côté WP13, donc on, celui dont on sait le moins, apparemment. Donc là, c'est le lancement... C'est celui qui doit arriver le premier, celui dont on sait le moins. Hein. Comme quoi, euh, voilà. Euh, bon, il est joli, il est 5G, caméra... 40 millions de pixels à l'arrière, ça on a vu c'était marqué, un dimensity 700, un thermomètre infrarouge, un écran HD de 6,52 pouces comme sur le, le Dougie comme on avait vu, la batterie 5280 mAh, il sera dual 5G et tout, trois euh, caméras à l'arrière et tout, un téléphone qui est pas qui est pas mal, faut voir à quel prix ils vont le vendre et le Hukitel WP15 WP15 5G qui lui aura une batterie énorme de 15 600 mAh, là on va avoir un gros bébé hein, par contre. Euh, bon, le NFC, caméra, mais là en 40 millions de pixels, ça va être la même Sony. Une charge rapide, 18 watts, ça c'est bien. J'aime beaucoup que les petits fabricants chinois viennent aussi à la charge rapide. Hein. Quand on voit que Samsung est encore à 18 ou 25 watts là, sur certains modèles, là je veux dire, les chinois arrivent, là on est à 18 watts, on a eu 24 watts sur le Dougie. 8 plus 128, euh, un écran 6,52 pouces et tout. Le téléphone, il... bon, euh, encore une fois, euh, il va faire son pour hein, 15 600 milliampères, euh, voilà quoi. Mais euh, appareil photo, donc 48 de pixels, euh, une caméra, 2 millions de pixels, voilà. Bon, après, il euh, n'y a pas énormément d'informations dans le, dans le communiqué de presse qu'on a eu. 6,52 pouces, voilà, à voir quel prix ils vont le vendre, comment ils vont le faire et tout, mais on aura les deux, voilà, donc du coup, là, arrête de dire du coup, euh, et mais pour le fait, pour le fait, nous aurons les deux, voilà, donc je pourrais tester les deux et vous faire deux reviews et vous dire un peu les différences entre les deux téléphones, il euh, y en a un avec ou l'autre, ils m'ont demandé de passer une commande à enfin bon, tout est en the way, on devrait les avoir aussi. Et enfin, on parlera de la news d'hier, le OnePlus Nord 2, la gamme Nord de OnePlus, je rappelle OnePlus est retournée dans les locaux de Oppo maintenant, euh, deux en un, puisque la marque était beaucoup trop chère par rapport aux caractéristiques. Là où ils ont un petit peu de surcroît, c'est avec la gamme Nord, qui était une gamme quand même moins chère, qui était un peu la gamme initiale, c'est-à-dire de bons smartphones à bon prix. Et là, avec le Nord 2, bah ils reviennent un petit peu dans, dans la lignée. Il euh, n'y avait pas de review hier, il n'y avait que Unbox Therapy qui a fait un jeu, un unboxing et tout. Mais euh, on n'a rien vu d'exceptionnel. Bon, au niveau des photos, ça a l'air pas mal. Un écran AMOLED de 6,43 pouces. Donc moi, je vais me baser toujours par rapport à mon EMI 11 Lite. Donc on a à peu près ça. Une Sony caméra frontale IMX615, 32 de pixels. Bon, après, selfie, selfie. Le Dimensity, c'est un 1200 AI qui a été optimisé pour l'intelligence artificielle par rapport au 1200 qui n'a pas l'AI... Euh... L'Aïd. Je crois que ça se finit aujourd'hui, en plus, l'Aïd. Hein, euh... <rire> sans un mauvais jeu de mots. <rire> Il me semble, là. Hein. <rire> Je... Vous me direz. Euh... Alors, une version spéciale. 6 plus... Euh... Alors... 6 plus... il y, y a une erreur là... Euh, 6, ça doit être plus 6 plus 64, ou 8 plus 128, ou 12 plus 256, voilà. Les caméras sont bien évidemment le point fort avec une nouvelle IMX 766 à 50 millions de pixels. Oui, la même que sur le Realme. Hein. Désolé, c'est le même groupe. Hein. Euh, une ultra grand angle de millions de pixels et un mono de millions de pixels. Il sera double 5G. Il aura donc double SIM, NFC, Bluetooth 5, Wi-Fi 6, deux haut-parleurs stéréo, une batterie 4500 mAh, pas de prise jack. Ça c'est un peu dommage. Une charge rapide 65 watts. Et <rire> ça c'était la blague qu'on a trouvé hier. Euh, et mode Covid oblige, il sera sous oxygène. Désolé, elle sera drôle ou pas drôle. <rire> Ça sera, voilà, je... nous ça nous a fait marrer, voilà, je dis ah vas-y mets-la, tant pis, on verra bien, ça se trouve, la plupart, ils vont même pas la lire, ils vont même pas lire le truc, voilà. ils vont même pas la comprendre, voilà. Il sera sous Oxygen 13, bon, basé sous Android voilà, je sais quoi, t'as peu d'humour, hein, dans ce monde de brut, de toute façon, on est dans la merde, dans la merde, hein, et encore pendant un moment, hein. On est tous, et c'est bien, c'est qu'on est tous dans le, même, euh, dans le même panier. Bon, concernant les prix, la version 8 plus 128 fait 400 euros TTC. Et c'est vrai, quand on compare avec le Redmi GT Master Edition, qui est lui aussi un très très bien spéqué, on est à peu près dans ces prix-là. Moi, je trouve les prix assez agressifs, même si on est d'accord qu'on n'a pas un processeur de fou. Hein, on a un Dimensity 1200. si c'est le meilleur, euh, c'est l'équivalent. 399 euros, moi je trouve que c'est un très bon prix, surtout pour OnePlus qui nous avait habité à, habitué à mettre la saucisse complète. Hein. C'est-à-dire que le thermomètre infrarouge, il ne l'avait pas, mais pourtant, il voulait bien te la mettre profond. Hein. Donc 400 balles et 499 euros pour 828 12 256. C'est un très bon prix euh, pour le moment. Alors, il y a des versions Indes, apparemment, où il y aura des couleurs un peu différentes et tout. Mais euh, c'est assez intéressant et je pense que ça peut... Ça aurait pu, ça aurait pu marcher pour OnePlus. Moi, je pense qu'ils arrivent trop tard, puisque dans ces prix-là, entre 400 et 500 euros, il y a énormément de modèles. Il y a le Realme GT, par exemple, qui est sorti du même groupe et qui joue contre eux. Il y a du Redmi, il va y avoir du K40, du Edition, du, il y a du Poco. Il y a beaucoup, beaucoup d'acteurs dans, ce, dans cette gamme de prix. Donc, oui, ils sont bien placés par rapport à l'argent. C'est un très bon rapport prix. Moi, je pense qu'ils arrivent un peu trop tard, où la concurrence, elle est déjà Inondés, ne serait-ce que dans leur groupe et dans les autres marques. En plus, on est en plein été et tout. Vous me direz, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez, mais moi je trouve que c'est un petit peu, c'est bien, mais c'est un petit peu tard. Voilà. Allez, on parlera des reviews à venir. La review à venir aujourd'hui, c'est de bien le micro euh, cinco, cinco, <rire> Brazil, voilà, cinco, cinco, una, dos, tres, 5. cinco, cinco. Euh, cinco. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, voilà c'est ça, donc c'était bien, voilà, 5, 5, qu'est-ce que tal Bon, revenons-en, le <rire> mec qui parle pas espagnol du tout, je me rappelle que ça, on en est arrivé un poco loco aussi, voilà, après c'est tout. Donc alors, euh, la review de demain, puisqu'ils m'ont demandé de faire une vidéo CDK deal pour des clés Windows et tout, je pas super motivé, mais bon, on refuse pas l'argent. Je... Pas d'été, pas de vacances, pas de rien. Quoi. Donc je dis, vas-y, il y a du boulot, on prend, hein, et on fait la vidéo. Ça n'a pas pris une heure et demie, c'était bien. Ensuite, pour ce... Alors attends, c'est quoi Le 26, j'ai la vidéo du Doogie N40 Pro. Un smartphone qui était pas mal, donc on connaissait pas le prix quand j'ai fait la review. et là, Le prix est tombé après à 130 dollars, soit 110 euros. Il y a un gros potentiel. Il est, il est plein de bugs au niveau de la photo et tout. Mais... Euh, parce que j'avais oublié que la caméra frontale... C'est que j'ai fait les photos, après j'ai fait les plans et je me suis dit... J'ai dit que c'était bien, mais c'était bien, mais il y avait encore des petits bugs, à mon avis, des bugs logiciels. Euh, un bon téléphone et à 110 euros, il est royal, vraiment, vous découvrirez la vidéo. Donc samedi pour les tipeurs et dimanche, non, le 25, non, c'est lundi, mardi je crois. Ouais. Euh, ça, Voilà, donc ça c'est pour la semaine prochaine. Il y a le Double Game 40. Ensuite, après ça, on fait le Dream Z10 Pro. Un robot aspirateur avec une station bidange. Là, tu es en train de te dire la même merde que l'autre. Non Non, là, c'est Dream. Et Dream, tu en es arrivé, ils l'ont fait. <rire> Dream, il propose... Alors déjà, il est noir. Il est magnifique. Là, la puissance d'aspiration est pas comme l'autre à 2500 PA, d'accord 4000 PA. Là, tu es en train de te dire... Ouh, attention Le sac d'aspiration n'est pas de 3 litres, mais il est de 4 litres et quelques. Donc pas mal. En plus, tout noir et tout, il est magnifique. Et euh, la différence, c'est que celui-là n'est pas euh, technologie laser, mais technologie LiDAR. Et celui-là, mon pote, je te dis, il, est en pro, il sera en promo. Alors, fin, euh, début août, hein, donc t'emballes pas, hein, t'as un peu le temps d'économiser. Il sera en promo au lieu de 600 balles pour toi, rien hein, que pour toi. Il sera à 345 euros. Je vous tease un peu dans le truc, mais euh, batterie 5200 mAh, le sac 4 litres, euh, 65 jours de truc, là ils mettent d'aspiration, autodétection de tapis, lidar et tout, enfin voilà. Je commence les plans et aspirer le café cet après-midi, donc euh, je vous dirai ça, mais euh, 350 balles au lieu de 600 balles la promo du 10 au, euh, attendu, 10 au 13 août, voilà. Donc ça c'est la review qui va tomber pour Dream. Et alors elle m'a demandé, elle me dit oh, on voudrait faire un live et tout, alors on va voir avec AliExpress. Donc elle a vu avec AliExpress, parce que j'ai déjà le robot, elle me dit je veux avec AliExpress, on voudrait faire un live. Donc ce matin AliExpress qui me contacte, oui euh, on a une demande pour un live, on veut faire un live avec Dream. Je dis oh, mais je sais bien, hein, c'est presque moi qui vous ai envoyé la meuf. Hein. <rire> c'est presque moi qui l'ai dit que Elle me dit Ah oui, c'est vrai, je dis non mais c'est bon, euh, on les connaît et tout. Donc voilà, donc le Dream aura certainement une review le 27. Et.. Euh, un lancement officiel pour la promo euh, quand ils veulent. Voilà. Ensuite, il y aura le Divoom Pixel qui est là, hein, un gros écran LCD qui permet de mettre le nombre d'abonnés, les bitcoins, comment ça baisse, la météo et tout. Il faut peut-être que j'ouvre la boîte, un de ces quatre. Le rétro gaming euh, aussi. Console rétro gaming euh, avec plein de jeux en métal, un hein, Raspberry Pi avec plein de jeux dedans, la manette, euh, super sympa, trop bien. Confirmation des lives pour les montres Smael. Alors bon, la finition est un peu moins bien au niveau du, du bracelet et tout. Mais les montres sont quand même plutôt jolies. C'est fait plusieurs fois qu'on me fait la remarque. « Oh, elle est belle, ta montre et tout. »« 10 balles. 10 euros. »« 10 ou 13 euros, je crois. Voilà. 10 13 euros, bien, on dirait. Ouais. » Elle fait l'heure, la date, alarme, les tranches et les résistances, quoi. Voilà. Donc après, c'est pas euh, 10 balles. <rire> Donc, ils vont en envoyer deux. La nouvelle, apparemment, qu'ils ont sur leur page. Et une montre pour meuf aussi. Euh, ça, il euh, y a Oulanzi et Boya. Oulanzi, ils font des accessoires pour smartphone, donc pareil, il y aura un live et peut-être des reviews. Et Boya, ils font pas mal de micros aussi, pour les caméras, les smartphones, et j'en ai déjà, ils vont m'envoyer le même, mais je l'ai déjà, je les renvoie, on fera un neuf. Voilà, donc il y a pas mal de petites... Euh, c'est pas les, les reviews les plus incroyables, et les là qu'on va faire, mais les produits sont sympas. C'est les produits que je connais, donc c'est bien. Et des covers aussi pour le MacBook Pro, C'est des covers sympas, où tu clips dessus. Euh, on a pris deux modèles, je crois. Euh, ils ont un budget qui est tellement limité, c'est incroyable, voilà. Et euh, ça sera tout Donc AliExpress Live, on en a parlé Voilà. On continue, alors Ali... euh, Instagram, si vous me suivez pas mon pseudo C'est Greg Le Geek, je vous rappelle Instagram c'est une vidéo tous les jours En mode euh, chasseur de croissants <rire> voilà. Tous les jours je vais acheter un croissant Alors je fais les vidéos en deux ou trois fois Ça veut dire par exemple Bixé une fois, je vais à l'extérieur, je vous explique, voilà, je suis à Bixé, j'ai acheté des croissants. Le deuxième, j'ai testé un truc en mettant la caméra 360 sur l'épaule, c'est-à-dire qu'elle est sur ma sacoche comme ça, mais comme elle enregistre à 360, ça fait un halo autour, et donc, euh, quand, dire, du coup, et quand je marche, bah, ça permet de, de changer un peu l'angle et d'avoir une prise de vue qui est très immersive, qui est très bien stabilisée, qui est très immersive, et euh, moi, j'ai trouvé la vidéo très intéressante, voilà à faire, à monter, à, à vous faire voir le magasin, et ça laisse un peu des choses comme ça. Et je me dis, voilà, on pourrait vraiment faire sur Instagram une daily après, où chaque fois que je fais un truc, au moins un truc par jour, je fais une petite vidéo, je la mets sur Instagram au moins deux minutes, et puis euh, ça suffit. Alors après, je me pose la question, est-ce que je mets sur Instagram, et est-ce que je dois aussi tous les dimanches euh, les compiler, me, me mettre du boulot supplémentaire, et non, peut-être juste laisser sur Instagram en IGTV, c'est bien aussi, quoi. Voilà. donc la croissant, euh, les vues c'est pas mal 200, 300, 280 360, 299 301, la vidéo du jour donc c'est le bilan de Big C Extra ensuite j'ai trouvé un autre Harry celui qu'on avait vu à John Thiem qui avait les meilleurs croissants à 15 baht, il y en avait un un peu plus haut là-bas donc je suis allé aussi euh, hier je suis allé à Macro il euh, y avait aussi des croissants premium euh, 69 baht les 4 donc je dis vas-y, donc après j'ai la donc il m'en restera encore une de celles-là euh, une de celles-là, deux de chez Harry et deux de chez euh, que je dis Macro. Voilà. Et il y en a un autre sur la rue là-haut. Donc, bon, je veux facile. En une journée, je peux facilement faire une prise euh, devant le magasin, à rentrer et après dégustation. Donc, ça fait au moins deux vidéos tous les jours. Est-ce qu'après, on le mettra à la queue le, le On verra comment le format va évoluer en fonction de votre engouement, bien évidemment. Fime et série télé. Allez, film et série télé. Je continue à avancer tout doucement sur Naked Director. Oh, putain, mais Naked Director, c'est une série de dingue. Franchement, c'est trop, trop bien. Là, bon, il y avait l'histoire, la saison 2. Il va acheter des satellites et tout. Alors, on est dans la descente. Là. Ça veut dire qu'il s'est un peu emballé. Il n'y arrive que des merdes. Et là, il y a rebondissement euh, avec sa princesse. Sa nouvelle princesse, elle est, elle est canon. D'accord. Et sa nouvelle princesse, là, elle était belle. Hein. Putain, oh, la grande, là. Un peu, un peu coincée et tout. C'est totalement mon style. Hein. J'aime beaucoup. Bah, on la voit là, ouais, ici, là. Celle-là, là, celle qui est... Euh, celle du milieu, celle, de, celle du... Euh, je te vais voir, ici, là. Ouais. Celle de, de gauche, oh, qu'est-ce qu'elle canon, elle. Bon, voilà, bon, revenons. Mais c'est pas mal, hein, on lui voit les tétons et tout, hein, donc euh, vous allez voir tout euh, ce que vous avez envie de voir. <rire> donc c'est bien. C'est pas mal, euh, j'avance, il doit me rester deux ou trois épisodes pour la fin de la saison, mais une fois de temps, pas tous les jours, parce qu'il faut garder un peu du plaisir, n'est-ce pas Mais de temps en temps, comme ça, regardez, c'est très, très, très sympathique, voilà. Et on finira avec hier j'ai regardé sur les conseils de la chaîne du Geek je crois il disait voilà oui euh, America sur Netflix c'est trop génial et tout bon c'est euh, un truc animé sur l'histoire de l'Amérique revue et corrigé, avec des mangas en mode tronçonneuse et toi il y a Robocop et tout dedans il y a, il y a Jason Statham et tout c'est moi j'ai trouvé ça sympathique, Voilà, j'ai rigolé à des moments, je trouvais ça sympathique, je n'ai pas trouvé ça incroyable. Mais vous savez que c'était sympa, il y a des bonnes références, il y a pas mal d'humour. <rire> il, y pas mal, il y a pas mal de blagues, de punchlines et tout, qui sont, voilà, ça passe un moment sympathique. Après, comme c'est un cartoon, le budget est illimité au niveau des explosions, des, des sangs, des coupages de tête, de, voilà, des tronçonneuses dans les mains et tout. Bah, voilà. Ils vont très très loin parce qu'il n'y a pas de problème de budget. <rire> ils font tout exploser. Mais vraiment, tout explose, explose. vraiment, ça arrête pas. mais ben oui, il n'y a pas de budget. C'est simplement... Euh, c'est du cartoon. Donc, il n'y a, a rien à faire exploser. Donc, c'est sympathique. Ce n'est pas la série, série de l'année. Puis, ils conseillaient aussi... Euh, contre les Mitchell et matching contre les Mitchell, je pense que je me le ferai aussi euh, tout doucement comme ça, ça permet de changer un peu d'horizon et de voir d'autres choses. Et ça sera tout pour aujourd'hui. Après c'était quoi Après c'était la vidéo du Wooktay WP13, voilà, que j'ai fait tourner, euh, j'ai regardé un peu hier pour voir si on arrivait à glaner des informations qui nous ont pas encore eu dans le communiqué de presse. Et ça sera tout pour aujourd'hui, ça sera tout pour ce vendredi. Je vous remercie de passer me voir, ça me fait plaisir. N'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air, de mettre un commentaire avec euh, « Donc, pourquoi pas, euh, why not euh, ?» Un commentaire, c'est génial, trop bien, merci euh, pour vous. Si financièrement tu peux, tu peux aller m'offrir un petit café, c'est un bal, 2 balles, trois balles, quatre balles, en fonction de ton budget. Il hein, y, de, de, y a un minimum de un bal, mais il n'y a pas de maximum. Si jamais tu veux plus d'émissions tous les mois. Et puis voilà, et ça sera tout pour aujourd'hui, je vous donne rendez-vous demain pour une review, ensuite ça sera demain, ensuite il y aura après-demain, et après quasiment tous les deux jours là, j'ai beaucoup de produits, j'attends pas mal de choses, j'ai pas mal de contacts, alors tout ne se finalise pas, hein. on a des contacts, après euh, des fois quand ça aboutit pas, Nicole prend le relais, il traîne, il nous envoie, il nous envoie pas, ça change, ça change pas, mais enfin quand je vous mets des produits, je vous les mettrai directement sur, euh, en photo sur Instagram, ou euh, je mets des petits teasers par exemple. Voilà, merci de passer me voir, ça m'a fait plaisir. N'oubliez pas le pouce en l'air, n'oubliez pas le commentaire, n'oubliez pas le petit café, plus entièrement pour commencer la journée du bon pied. Et moi, je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral et surtout, restez ouverts. Forcément, je vous kiffe. À bientôt, sur les autres chaînes. Bye bye.